Sorti en 2008 et édité par Electronic Arts, Battlefield 2042 est un jeu FPS futuriste qui prend place en l'an 2042. Dans un monde où le réchauffement climatique a impacté les ressources, deux camps vont devoir se battre pour en acquérir. Un conflit qui s'étend des côtes portugaises à l'Ural et des rives de la mer Baltique à l'Afrique du Nord. Battlefield 2042 reprend le moteur de jeu de Battlefield 2 ainsi que son gameplay. Battlefield 2042 peut être considéré comme un spin-off de ce dernier ou encore une extension de celui-ci. Dans Battlefield 2042, le système des classes a été entièrement revu. En total, on en compte 4 en plus du commandant, donc, sapeur, recon, assaut et soutien qui reprennent à leur compte les attributs des cette classe de Battlefield 2. Le nouvel ajout de la part de 2142, l'évolution des classes. Au début par exemple avec la classe médecin ou assaut, au début vous pouvez soigner vos alliés mais avec un peu d'XP, vous allez pouvoir les ressusciter sur le champ de bataille. Battlefield 2142 ajoute aussi un nouveau mode de jeu, le mode Titan. Il y a une conquête classique, mais ajoute un vaisseau dans chaque camp protégé par un bouclier et propose quelques points à capturer, 5 en tout. L'objectif est de s'assurer leur contrôle afin de balancer le gif vers le titan adverse. A chaque impact, le bouclier du vaisseau se désagrège un peu plus et au bout d'un certain temps, il s'éteint pour de bon, tout en tentant de maintenir un certain contrôle sur les ponts au sol. Puis ben, l'autre objectif est de détruire le réacteur du vaisseau, en passant d'abord par quatre petits boucliers à détruire. Le team play était primordial si on voulait avoir une chance de gagner dans ce mode de jeu. Alors mon avis et mon expérience par rapport à Battlefield 2142. il faut savoir que, Battlefield 2142 et mon premier jeu FPS et mon premier BF sur PC donc à la base j'étais un joueur Call of Duty sur console et quand j'ai joué ça en 2016 oui j'ai joué tardivement à ce jeu et ben ce fut une claque pour moi parce que j'ai dû apprendre des nouvelles mécaniques et aussi des nouvelles touches tout en plus que euh, j'ai reçu des sensations agréables et je jouais uniquement en solo alors ne vous attendez pas il n'y avait pas vraiment de mode un truc, bon, parler euh, de mode campagne, excusez-moi, mais plutôt un mode hors ligne dans lequel nous avons des bots. Et oui, déjà à l'époque sur Battlefield 2 ou sur Battlefield 2142, il y avait déjà des parties contre des bots, que ce soit hors ligne ou en ligne. En ligne, je ne sais plus, mais en tout cas, hors ligne, j'en suis sûr et certain hein, parce que j'ai joué que ça et je jouais uniquement aussi sur le mode conquête seulement. Donc voilà, c'était ma petite revue sur Battlefield 2142, un jeu qui m'a procuré des grandes sensations sur l'aventure Battlefield et j'ai oublié de rajouter que et eh ben Battlefield à l'époque c'était pas comme sur les autres FPS et c'était encore plus entre guillemets réaliste parce que euh, par exemple un truc qui m'a marqué c'était les chargeurs alors à l'époque en tout cas sur les anciens BF et eh ben si on avait 13 balles encore dans notre chargeur une, et bien si on décidait de recharger pour avoir 30 balles, et ben on prenait celui du chargeur 2 et le chargeur 1, on pouvait pas récupérer les munitions qui sont à l'intérieur puisque on avait jeté ce dernier. Et c'est cette mécanique qui m'a fait comprendre que chaque balle compte sur le champ de bataille. Ah, vous avez compris, champ de bataille pour Battlefield. Bref, en tout cas, c'était mon expérience avec ce jeu. N'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit sur un Battlefield ou un autre jeu. Nous allons traiter d'autres sujets sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et de partager cette vidéo. Salut à tous, c'était José, à la prochaine. Bye.